Je ne sais pas quel type d'alliance nous pourrions faire avec les Mbata sans que cela mette en péril la place de ton clan. Alors pourquoi Manikongo Manikongo, c'est l'histoire d'un royaume qui est assez méconnu euh, dans la diaspora ou même sur les, tous les continents en général. Donc c'est un gros challenge d'essayer de raconter cette histoire euh, mais on est prêt à le faire. Nimi Panza est tombé subitement malade. Et il m'a laissé tant de choses à apprendre, et en si peu de temps. Donc j'ai commencé à réfléchir à Manikongo autour de 2014. J'avais commencé un petit peu à faire des recherches. J'étais très motivée et euh, j'ai trouvé des personnes aussi motivées que moi euh, pour le projet. On a monté le projet en 2016. 2016, euh, c'était une superbe expérience. Euh, l'une des, des premières expériences cinématographiques en ce qui me concerne. Ça s'est super bien passé. Il y avait une très bonne équipe. On était, on était tous dans le même, dans le même état d'esprit parce que euh, aucun de nous n'était acteur professionnel. Pour tout le monde, c'était un projet, euh, en plus d'être intéressant, c'était un projet important. Euh, de, par, euh, de par nos origines, en fait. Euh, 2016, franchement, c'était mémorable. <rire> c'était mémorable du casting au tournage. C'était une première pour moi et j'avais l'impression que j'avais fait ça depuis très longtemps. <rire> Parce qu'en fait, ce qui est vraiment véritable au sein de Manie Congo, c'est l'ambiance même en fait du tournage. Et ça, c'était vraiment quelque chose de bien parce que du coup nous tous on était novices dans ça. Et on a réussi en fait à s'entraider dans, dans, dans, dans ce projet. Moi ce que, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment l'ensemble le, de l'équipe, que ce soit au niveau de la production et des acteurs, qui était vraiment très, très accueillant, sympa, où on a vraiment pu voilà apprendre de cette première expérience. L'expérience d'Amicia, c'était tout d'abord la toute première expérience euh, pour moi cinématographique et euh, elle était euh, pleine de, de surprises, de découvertes. Euh, je rencontrais et découvrais mon personnage, <rire> c'est d'agréables surprise. et je rencontrais aussi mes, bah, mes coéquipiers hein, et euh, la réalisatrice. <rire> Donc c'était nouveau, nouveau pour moi et je pense un peu pour tout le monde. Mais il y avait beaucoup de dynamisme, il y avait beaucoup de polyvalence et tout le monde y était impliqué. Et on découvrait aussi l'histoire. On a eu de très bons retours, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il fallait beaucoup plus développer en termes de qualité et en termes de, de personnalité en fait. Comment contrôler Numi and si le clan ANISA ou le protège Nimian Ziba, notre roi il a quelques problèmes avec la guerre. Personne ne lui a expliqué. Eh, ça m'a tâte à Alors pourquoi on reprend 2021 Tout simplement parce que c'est important, c'est très important de euh, raconter l'histoire euh, d'un royaume africain. Il n'y a pas que l'histoire de l'Égypte qui a été grande. En Afrique, il y a énormément d'histoires, de royaumes, de conquêtes. Je trouve que c'est très important pour nous, africains, en tout cas de cette génération, de pouvoir un peu retracer l'histoire de, de, de, de nos origines clairement et de voir ce qui a été fait. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de la colonisation, de la pré-colonisation même aussi. Mais on n'a pas l'histoire de comment nos ancêtres ont réellement vécu. Il y en a en, en histoire dans différents pays d'Afrique, mais ce n'est pas assez approfondi, je trouve. Et donc, je pense qu'au travers de ce projet qui, même si elle est de manière cinématographique, mais ça permet de pouvoir retracer cette histoire. C'est le moment en fait de savoir d'où on vient pour, pour savoir où on va, en fait. Donc, c'est super bateau comme phrase, mais c'est tellement, tellement évident. Avec le projet Mani Congo, c'est très important de développer ça euh, cette année en 2021. Et hey, ça, c'est quoi ça Jeune fille Aza Moi, tant qu'elle ne côtoie pas ma même bas, ça va. Je suis tranquille. Oh, mais c'est son ami d'enfance. Ils Nous allons surmonter cette épreuve. Avec sérénité et sagesse. On n'est pas sur Manicongo, euh, le, le royaume déjà constitué, on est sur la création, donc la préhistoire du royaume Congo. Tu sais Nzima, nous devons nous battre, Ponambo Kanabiso. Nimi Nzima, c'est euh, un personnage qui euh, cherche euh, beaucoup la prospérité et la paix euh, dans son entourage, euh, mais aussi euh, pour tout le royaume. Et c'est quelque chose auquel je m'identifie. Alors, mon personnage s'appelle Wamba. Wamba qui est une jeune servante d'un haut noble. Au sein, de, au sein de la maison du noble, elle joue le rôle de vendre les paniers du fils même du noble. Je sais me tenir, mais de base, je suis très bavarde. <rire> je parle beaucoup et euh, avoir euh, un scénario aussi euh, sérieux pour moi, bah, ça a essayé un peu de, de challenger mon, mon esprit pour euh, vraiment faire quelque chose de concis. Mon personnage, je, je suis plutôt content d'avoir ce personnage-là puisque au niveau de, de sa fiche, ça me correspond plutôt bien. Et puis, il euh, y a aussi ce côté euh, bah, de fierté et tout ça enfin que, que j'aime bien avoir. Et euh, cette relation avec euh, mes parents aussi qui parfois est un peu problématique. Mais euh, au final, euh, voilà, il y a le, le respect et puis on sait et tout ça. Donc euh, c'est super intéressant. C'est marrant parce que je me retrouve euh, totalement dans le personnage d'Ankela. Étant donné que je suis une personne moi-même très euh, patiente, très euh, persévérante dans ce que je fais, très dynamique. Elle est très douce aussi. Je trouve qu'on se ressemble un peu de ce côté-là. Elle peut avoir son caractère, je pense. Mais euh, elle a une façon d'être qui est plutôt... Euh, Calme. Je pense que le fait de travailler avec la reine donne à Kela ce personnage très, très sage, très réfléchi et essaie de s'adapter à son environnement. Et je pense que c'est le point commun que je peux avoir avec Kela. En 2021, euh, la diaspora, on a la capacité de le faire pour la culture. On fait ça pour la culture, parce qu'en en fait, il y a énormément d'histoires qui sont importantes à raconter. Manikongo 2021, action Ça suffit Laissez mes enfants. Et apprenez à vous tenir à ma cour. Ah, et retrouve-moi cet incompétent. Et ramène-le-moi vivant. Qu'il comprennent pourquoi on ne dispute pas mes enfants. Mais Kobo Sanate, Mobalinanga, Nimiya Panza. Azamokondiambo oyo. sur vous pour le soutien, pour nous suivre sur les réseaux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, au compte Instagram, au compte Facebook pour ne rater aucune actualité du tournage.